Avec le GRET, qui est une, un partenaire de longue date du site, on avait mis, un, un projet qui, on avait mis en œuvre ensemble un projet qui s'appelle IFAC, information, formation, appui, conseil. Dans le cadre de IFAC, on s'est vite rendu compte de, de trois choses euh, qui démontraient la pertinence d'appuyer finalement les groupements des très petites entreprises, euh, qui étaient majoritairement des artisans, agriculteurs, ceux qui travaillaient dans l'agroalimentaire, euh, etc. Euh, d'une part, en gagnant en efficience plutôt que de les, les prendre euh, individuellement en bossant avec euh, leur groupement, donc euh, des, des, des organisations de la société civile finalement. On s'est rendu compte aussi qu'il y a des, des ciments qui sont efficaces pour les, pour, euh, comment pour les amener à travailler ensemble en confiance, ce qui n'est pas évident, c'est tout simplement parce qu'il y a des... Euh, thématiques, des problématiques plutôt, communes. Une fois qu'on a... Qu a commencé à travailler dans les antennes, il y a des, des, des, des problématiques soit sectorielles communes qui sont récurrentes et il y a des problématiques transversales. Les problématiques récurrentes, par exemple, de l'artisanat, euh, euh, dans le sens strict du terme, par exemple, les produits de vannerie, euh, les produits euh, des fibres végétales ou les produits des cornes, bois et dérivés, c'est euh, comment valoriser les produits euh, où on les a poussés fortement au design et à l'innovation, à la qualité. Comment valoriser cela et, et les protéger sur le marché contre l'imitation Ça, par exemple, c'est transversal des problématiques plus sectorielles. Euh, C'était par exemple dans le dans dans le comment dirais-je dans le dans le Bouche où on bossait beaucoup, enfin où la filière bois était très importante et où il y avait des changements de comment dirais-je de législation qui n'étaient plus favorables aux petits artisans. Donc il y avait comme ça, mais tous les artisans du bois étaient concernés. Donc il y avait des problèmes récurrents à traiter où on gagnait vraiment à les mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Euh, un autre, euh, une autre problématique euh, trans, euh, transversale qui nous a vraiment permis de tester cette méthodologie, de, de, de, de les faire travailler ensemble et en confiance, c'est aussi la problématique d'accès aux entrants. Quand ils sont loin, comment avoir, ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire, avoir des bocaux euh, ensemble, si on, si on passe la, la commande d'un d'un seul artisan, ça n'a pas de sens d'aller s'adresser ici à, à, à, à, dans la capitale avec les coûts exorbitants que ça, ça représente, alors que s'ils se regroupaient même informellement au départ avec un système de tontines, chacun son tour peut avoir des quantités importantes, les commandes sont conséquentes et recevables, etc. Et, et ils apprenaient à travailler ensemble, donc des problématiques comme cela qui les cimentaient.